Bah, je ne suis pas hyper contente de, de ma grimpe. Euh, bah, j'ai fait des belles erreurs, enfin, surtout une belle là, à peu près à l'endroit où je suis tombée. Donc ça m'a un peu ouvert d'un coup et derrière, euh, vu que les prises sont loin et que c'est physique, euh, j'ai pas réussi à, bah, à relancer, euh, relancer ma grimpe. Euh, J'avais un peu froid aussi, donc on est resté un moment derrière, mais bon, ça c'est un détail. Euh, mais sinon, je suis quand même contente d'avoir pu regrimper devant le public de Chamonix. Et, euh, et, euh, et bah, ça fait plaisir de retourner en finale surtout, c'était le but de cette compétition, de repasser un peu le cap et de me faire un peu plus confiance. Alors là, bah là du coup, euh, les quelques jours qui restent, ils vont servir aux préparatifs, euh, aux papiers pour le Covid, aux tests, enfin beaucoup de petites choses comme ça. Je vais continuer de m'entraîner, profiter de mes proches et je pars lundi prochain, donc le 19. Et du coup, ça va être assez intense, je pense, euh, C'est quelques jours, mais il va falloir euh, se détendre et profiter euh, des petits moments avant de partir. Et quand je serai là-bas, bah, ça sera euh, une autre histoire. En fait, c'était particulier parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit si intense et si dur. Je pense que les ouvreurs, ils ont... Ils n'ont pas tout à fait envisagé le fait qu'il pleuve vraiment beaucoup la journée, donc toutes les prises elles étaient super humides et ça à gérer c'était vraiment dur parce qu'on pouvait se relâcher à aucun moment et donc euh, voilà tout de suite ça pardonne pas. Tu commences à être fatigué, une erreur et c'est en bas quoi. Mais bon après je suis quand même content, c'était sympa. Ah oui oui, c'est sûr que ça donne de la confiance en faire deux d'affilée. Euh, voilà, ça montre que j'arrive à être régulier et ça, ça, me, ça me fait quand même plaisir. Après, euh, voilà j'en fais peut-être pas trois ou quatre mais déjà deux c'est vraiment super dans une saison. Ouais. C'est sûr que le, le public, qui pousse derrière, il y, a, il y a du monde, ça, ça fait quand même vraiment plaisir. C'est hyper motivant pour grimper et puis voilà, c'est des, des, bon, des bons souvenirs, des bonnes expériences. Je serai à Briançon, là, j'ai retenté ma chance pour aller dans les finales, on verra bien. Hein.